Spirituellement parlant, nous vivons des temps absolument uniques et palpitants. Nous sommes en train d'entrer dans une phase de réveil. Qu'est-ce que le réveil Avant tout, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Je partage ce que Dieu a mis sur mon cœur concernant son mouvement, ce qu'il est en train de faire partout. Vous avez entendu parler d'Asbury, mais c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre absolument partout, et je voudrais partager avec vous quelques clés sur le réveil, parce qu'il vient et il va être mondial, ce n'est pas le fruit d'un homme, c'est le fruit de Dieu, c'est Dieu qui envoie le réveil. Alors première clé, la première des choses à comprendre, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de faire venir le réveil, le réveil est une promesse de Dieu. Où est-ce qu'on voit dans l'écriture les, des mouvements de réveil. Il y en a plein dans l'écriture, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais venons tout de suite, faisons un focus sur un événement marquant de l'histoire biblique dans le Livre des Actes, le jour de la Pentecôte. Et à la fois un éveil et un réveil, un réveil et une révélation. Le jour de la Pentecôte, les disciples sont réunis dans la chambre haute attendant la promesse. Cette parole que le Seigneur Jésus-Christ leur a donnée, attendez, attendez, celui qui doit venir va venir, rassemblez-vous. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, mais cherchez ma face et le Saint-Esprit viendra sur vous comme un feu. Et des langues de feu sont descendues sur eux et un grand réveil spirituel à secouer la capitale, à secouer Jérusalem. Et plus que ça, à partir de Jérusalem, les apôtres, les disciples ont secoué le monde. C'est la caractéristique d'un réveil, c'est amener les gens à la révélation du vrai Dieu. Le réveil ne consiste pas en paroles ni même en démonstration de signes et de puissance, tout ça n'est qu'une conséquence. Nous repérons un réveil quand une âme qui ne connaît pas Dieu est saisie dans son être intérieur et se lève avec un besoin irrépressible de rencontrer son Créateur. C'est la marque, c'est ce qui entraîne une, une, une grande déferlante de personnes. Et c'est Dieu qui produit ces choses dans le cœur des hommes. Donc, le premier point, c'est que c'est Dieu qui envoie le réveil. Et lorsque Dieu envoie le réveil, les âmes le cherchent, lui. C'est ce qui m'amène, dans ce premier point, à mettre en garde de la part du Seigneur, le peuple de Dieu, sur la chose à bien comprendre. Nous n'avons pas la main sur le réveil, c'est Dieu qui l'envoie. Notre responsabilité ne consiste pas à agir dans le réveil, mais à gérer le réveil. Nous devons être trouvés devant Dieu comme des sages gestionnaires. Ça veut dire connaître intimement celui qui envoie le réveil, parce que le réveil viendra. Je sais qu'il y a toute une poignée de chrétiens euh, qui ne croit pas dans un grand réveil mondial des temps de la fin, qui ne croit pas qu'un réveil viendra encore, mais pourtant c'est une réalité. C'est une réalité parce que dans le livre des actes, le jour de la Pentecôte, le réveil n'a pas eu lieu partout d'un seul coup. Il a d'abord eu lieu dans la chambre haute, et à partir d'une poignée, le feu s'est répandu sur la terre entière. Et dans ce réveil dans lequel nous sommes en train d'entrer, dans lequel Dieu nous fait la grâce d'entrer, ce réveil est un feu dévorant qui va s'allumer à plein d'endroits en même temps. Et c'est là la mise en garde de la part du Saint-Esprit que je vous communique, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. N'essayons pas de copier Asbury, n'essayons pas de copier Azusa Street, n'essayons pas de copier les Américains, les Asiatiques, les Africains, peu importe, cherchons Dieu là où il se trouve, parce que Dieu est suffisamment riche et créatif pour se révéler à chacun. Cette autre caractéristique des réveils des temps de la fin, c'est que c'est un réveil qui est personnel. Ce n'est pas un réveil de masse, c'est un réveil personnel qui attire les âmes une à une au Seigneur. Et L'un plus l'autre, l'addition, entraîne une multiplication qui entraîne des masses assoiffées du Seigneur, assoiffées d'une rencontre véritable. C'est une autre caractéristique. Cette autre caractéristique, c'est l'authenticité. Les âmes ont soif du Dieu véritable et du Dieu authentique. Pas de promesses en l'air, même pas de signes et de prodiges. Ils ont l'âme, l'esprit dans l'homme a soif de l'esprit en Dieu, de l'esprit des profondeurs de Dieu, les profondeurs de l'homme aspirent aux profondeurs de Dieu, et c'est ça un autre signe que Dieu est en train de déverser sur la terre entière, qu'on soit en France, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Chine, qu'on soit en Iran, qu'on soit en Amérique, peu importe, c'est une autre caractéristique et ça ne fait que commencer, c'est pourquoi, c'est quand ça commence que nous devons véritablement être à l'écoute de la stratégie du Saint-Esprit qui est personnalisée en fonction des cultures, des pays, des nations. Et si nous cherchons à copier, nous avons vu des gens à Asbury ou ailleurs se rassembler autour de la louange et de l'adoration. Si nous tentons de reproduire ces choses en France, ça ne marchera pas parce que Dieu a son plan de réveil, sa stratégie, le Saint-Esprit une stratégie de réveil pour la France qui correspond à la France et qui ne correspond pas aux pays voisins. C'est pourquoi je veux inviter tous les enfants de Dieu en France, tous les serviteurs et les servantes de l'Évangile en France à chercher Dieu pour son propre compte là où il se trouve, dans sa ville, dans sa maison, dans son quartier, dans son église, peu importe où vous êtes, là où vous êtes, le Seigneur va se révéler et va faire de vous une source, parce qu'il est en nous la source de vie. Nous ne sommes pas la source, mais nous allons devenir un point de contact entre lui qui est la source et le monde qui a soif. Donc, s'il vous plaît, ne tombons pas dans le folklore, ne tombons pas dans les pièges de la chair, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi, restons concentrés sur le Seigneur, parce que cette caractéristique particulière, c'est non pas la puissance, mais la présence. La puissance n'est que ce qui découle de la présence. Et la présence de Dieu est en train d'imprégner le monde, d'imprégner les nations. Nous sommes face à de grandes ténèbres qui arrivent. C'est pourquoi nous devons vivre dans le surnaturel. Le surnaturel court circuite le naturel. Ce n'est pas l'un qui s'oppose à l'autre, c'est le naturel qui est absorbé par le surnaturel et... Dans les temps si difficiles qui sont devant nous, il y a une gloire qui est cachée dans la présence de Dieu que le Père va se plaire à révéler par son esprit sur la terre qui va glorifier le nom de Jésus-Christ parce qu'il est le Seigneur et le Sauveur de tous les hommes. Quelle que soit la couleur de peau, la culture ou la religion, nous avons besoin de rencontrer pour notre propre part Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, et d'être convaincus, non pas par des paroles d'hommes, mais par l'Esprit du Seigneur, qui convainc le monde au sujet de la vérité, au sujet du péché, de la justice et du jugement. C'est pourquoi, si vous entendez ces paroles aujourd'hui, ne faites pas... La sourde oreille, n'endurcissez pas vos cœurs et vos têtes, mais entendez et levez les yeux vers le ciel, fléchissez le genou et demandez au, au, au créateur du ciel et de la terre de se révéler à vous si vous ne connaissez pas le Seigneur. On n'est plus dans une affaire de religion, on est dans une affaire de relation. De, le, le Seigneur nous cherche, le Seigneur te cherche, qui que tu sois, où que tu sois, et peu importe ce que tu as fait. C'est l'heure de venir au Seigneur pour une rencontre authentique. Je veux vraiment vous encourager dans cette vidéo à ne pas euh, falsifier un réveil, à ne pas copier un réveil, à ne pas copier des méthodes, mais le Seigneur est en train de faire une œuvre tellement grandiose que tu n'as pas besoin de prendre l'avion, tu n'as pas besoin de, de, de parcourir des kilomètres, tu as juste besoin de rentrer dans le lieu secret, là où ton père se tient, dans le secret, dans le silence, dans l'intérieur de, de sa vie, parce que c'est le temps de la révélation où ta vie est cachée dans la sienne. Notre vie est cachée en Christ, et c'est un temps où le Saint-Esprit va révéler Christ dans le monde. Oui, il y aura des signes, oui, il y aura des prodiges et des miracles, mais c'est maintenant le temps de chercher le Seigneur de tout notre cœur, et il se laissera trouver nous sommes dans une, dans un temps favorable, dans une période, dans une saison favorable. la saison de la présence de Dieu et la présence de Dieu c'est sa gloire. Il y a eu un temps pour chercher le Seigneur, un temps pour courir, pour pleurer, pour semer. il y a eu un temps dans la puissance de son onction mais l'onction n'est qu'une préparation pour la gloire de sa présence. La gloire de sa présence effacera. Tout ce qui s'élève contre lui, les maladies, les souffrances, la présence de Dieu va rétablir l'homme selon l'image de Dieu véritablement, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Je veux vraiment vous inviter à chercher Dieu pour votre propre part, à croire que nous sommes dans un temps unique de l'histoire, unique de l'histoire. Jésus-Christ revient bientôt Regardez les signes comme des encouragements, à gauche, à droite, dans le monde, dans tous les continents, parce que c'est le temps de Dieu pour la France. Ne cherchons pas ce que Dieu fait ailleurs, croyons que Dieu est en train de lever un peuple en France. Il est en train de se révéler en France comme jamais, jusqu'à présent, il ne s'est révélé. Pour tous ceux qui ont souffert en France pour l'évangile, c'est le temps de se réjouir, c'est le temps de... Tapez la dernière ligne droite, que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps de laisser le Saint-Esprit nous unir et de fuir toute tentative de créer et de fabriquer une unité qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Ne cherchons plus et repentons-nous pour tout ce qu'on a fabriqué de nos propres mains. Demandons au Seigneur la sagesse de faire de nous de sages gestionnaires parce que son réveil arrive et que nous devons être trouvés fidèles dans les petites comme dans les grandes choses, parce que de grandes choses se profilent à l'horizon. Alors, s'il vous plaît, entendez, entendez cette parole. Au-delà de ce qu'un homme peut dire, entendez l'appel de l'Esprit du Seigneur, qui fait écho dans l'Esprit du Seigneur qui est dans votre esprit. S'il vous plaît, revenez au Seigneur maintenant, mettons de côté... Les échecs du passé, les divisions du passé, les dissensions, les animosités, les jalousies, les querelles et tous les fruits de la chair. C'est le temps des fruits de l'esprit. C'est le temps du fruit du Saint-Esprit en nous. Et du fruit va euh, consécutivement se manifester les dons, la puissance. Oui, il y aura la puissance, mais d'abord la présence et d'abord l'unité instauré par son esprit lui-même. Que le Seigneur vous bénisse, je vous invite vraiment à partager cette vidéo à un maximum de personnes, à un maximum de personnes, parce que c'est le temps de revenir au Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et que le Seigneur vous bénisse.